Bonjour, c'est Franck de Creolinium. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des queues droites à l'aide du router boss. Alors, je suis allé sur internet euh, faire ce petit aide-mémoire que vous allez voir dans la vidéo. vous inquiétez pas. Ensuite, une fois que j'aurai fait euh, ce petit papier sur l'imprimante à l'aide de petites planchettes de 100 mm de large je vais réaliser mes queues droites vous allez voir, c'est très simple il suffit juste d'avoir la machine et je pense que c'est ça le plus compliqué Alors, encore une fois, on peut les faire à la main il n'y a rien de plus facile on peut les faire à la défonceuse, c'est encore plus facile mais quand on aime bien se faire chier et ben on fait comme moi et ben on se casse la tête avec des machines comme ça c'est juste pour le plaisir de vous montrer comment ça marche, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment ça fonctionnait, donc on y va, c'est parti mon kiki, en avant-gagrant, on va voir comment ça se passe. Voilà je continue le reste du travail sur l'ordinateur, alors la partie euh, que je vous parlais euh, se fait maintenant à l'aide du navigateur web, il suffit d'ouvrir un nouvel onglet, D'aller sur le site chipsfly.com, Craftsman craft Gallery, pardon pour mon anglais pourri. Ensuite, dans Information, qu'est-ce qui se passe Voilà. Information, vous cliquez sur Instructions et vous allez dans l'aide en ligne. Alors, Aide en ligne, vous cliquez sur le premier lien, créer un finger machin c'était en anglais, mais traduction Google, encore une fois, très, très, très, très euh, moisi vous arrivez sur l'aide de... à la conception des queues droites alors pour les queues d'aronde c'est strictement le même truc enfin quasiment donc sur l'outil de conception vous avez le choix entre le type de mesure alors pour moi, pour me faciliter la tâche, j'utilise le métrique si vous voulez vous casser les pieds avec du, de l'impérial allez-y faites-vous plaisir donc ma, ma largeur de planche 100 mm je vais utiliser une fraise de 10 euh, je vais laisser tout comme ça pour l'instant, la la, sauf, sauf la hum, tolérance, pardon, plus 0,2. Et je vais faire un petit calcul qui va bien, compute, et voilà. Donc, mes queues et mes contre-queues sont dessinées, ça me donne des petites mesures ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça va être mes repères sur le routeur BOSS. Donc maintenant, je vais appuyer sur ce petit bouton. Ok, donc voilà, ça vous a sorti un fichier PDF. Il va falloir l'imprimer alors euh, ben, en... à l'échelle pour que ça représente euh, 100 mm d'ici à ici. Euh, pardon, d'ici à ici. Alors, une fois que vous avez imprimé ça, et eh ben on se retrouve sur le router boss. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, ensuite, je vais venir coller ce petit papier le réglé en ferraille, avec les cotations, ici, il y a un moment où vous ne pouvez pas les voir, enfin je crois pas. Euh, une fois que ça sera collé, il faudra que je pointe la machine à zéro avec l'aide du euh, Digital Reloot. Alors vous verrez dans la vidéo, il n'y a pas de souci, encore une fois, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai allumé le laser avec la lampe qui va bien. Et je vais devoir, à l'aide de ma mèche à centrer, aligner l'axe de cette mèche sur le bord de la planchette du côté gauche alors plus je serai précis dans ce réglage Voilà, là je suis parfaitement euh, je suis à zéro là. Enfin, ouais, ma mèche à centré, l'axe est parfaitement sur le bord de la planche côté gauche alors maintenant je vais aligner le petit curseur que vous voyez ici je vais l'aligner sur le zéro ici voilà. Donc en fait, le bord de la planche ici, là où il y a mon doigt, et le 0 ici, correspondent. Si je décale ma fraise de 5 mm, ou de... Tiens, regardez, je vais me mettre sur le 10 tout de suite. Et bien je me serais décalé de 10 mm sur ma planche. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense que vous allez plus facilement comprendre... En, en vidéo. Alors je vais essayer de filmer le plus près possible pour que vous puissiez voir le, le, le mieux possible, forcément. Donc vous allez m'en dire des nouvelles après. Si vous n'avez pas compris, bah, vous me poserez des questions. Hein. Ça sera le plus simple. Alors maintenant que ma fraise est montée, je vais faire le zéro. Alors, il n'y a rien de plus facile. Je mets ma fraise en appui sur la planchette, sur le de la planchette je mets un petit bout de bois qui correspond pile poil à l'épaisseur de ma planchette forcément et par dessus ça je rajoute une infime épaisseur d'un bout de plastique alors je sais pas ça doit faire euh, moins d'un dixième ça me permettra d'avoir un peu, un peu plus de jeu dans l'usinage en profondeur Voilà, ma première planche est faite, mes premières queues droites sont réalisées, alors euh, dans le chêne c'est un peu merdique par contre j'ai dû choisir la mauvaise fraise, c'est pas bien grave, euh, de toute façon ça ne se verra pas au ponçage, tout sera nickel, enfin au rabotage et au ponçage, euh, je vais passer sur la deuxième planchette pour vous montrer que bah, c ça sera aussi simple de réaliser la partie que droite que contre que droite, Fou, ça fait beaucoup de mots à pour Pas se tromper, hein. attention! Donc c'est parti, mon kiki. On va voir comment ça se passe. Il n'y a rien de plus facile. Je remets ma planchette toujours le parement contre la face de référence. Je serre bien mon excentrique. Voilà, je remets. au zéro donc comme vous pouvez le voir je me suis mis sur le zéro alors euh, 9 centièmes euh, c'est de la rigolade on n'y touche pas quoi je ne vais pas m'amuser à me recaler pile poil sur le zéro je garde cette petite erreur et je vais commencer à réusiner alors c'est parti en avant alors vous aurez vu qu'avec ce petit papier réalisé sur l'ordinateur précédemment, on peut faire des queues de droites, des queues d'arrondes les queues d'arrondes c'est dans le prochain épisode, vous verrez, c'est tout aussi simple, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a un petit peu plus de réglages mais c'est tout aussi euh, rapide, euh, on peut faire des trucs de dingue, alors ce n'est qu'un un centième des possibilités de cet appareil là c'est un truc de ma boule. j'arrête pas de le dire, je le sais, je suis complètement cintré, mais c'est un truc de dingue il euh, n'y a pas de jeu vous pouvez rentrer des tolérances d'usinage, alors euh, quand je parle de tolérances d'usinage, messieurs les mécaniciens euh, le point n'est pas au, au pied de la lettre, hein, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir la précision d'une fraiseuse numérique ou une fraiseuse manuelle c'est pas possible, mais on peut quand même rentrer des tolérances qui permettent de rentrer plus facilement ces petites queues dedans, bon là ça va, je l'ai quand même relativement bien géré Alors, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à la liker, à la partager si vous le désirez si vous avez des commentaires, des questions, des remarques positives ou négatives comme d'habitude, vous les inscrivez dans les commentaires, je réponds à tout le monde c'est la fin de cette vidéo, c'était Franck pour CréerLunion.UPR .fr. et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne